bonjour à tous on est le 26 octobre 2020 euh, j'aimerais prendre un temps peut-être euh, face à ce qui s'est produit aujourd'hui sur les bourses euh, euh, tout à l'heure je regardais ça et ce euh, euh, bon, c'est pas quelque chose de terrible euh. Euh, on a eu une petite dégringolade au niveau des euh, Standard Poor, Nasdaq, euh, euh, mais dans le fond, euh, comme je vous avais dit, on va peut-être avoir beaucoup beaucoup de va-et-vient, beaucoup de volatilité d'ici à l'élection américaine le 3 novembre, et euh, ce qu'on doit considérer dans toute cette euh, cette fiction là qu'on est en train de vivre, c'est que on a beaucoup beaucoup de, de désinformation au niveau des, des médias de masse donc on nous euh, euh, on nous martèle que dans le fond euh, il faut rester confiné le coronavirus c'est c'est terrible et tout ça mais euh, j'ai vu euh, l'information passer vite, j'ai pas eu le temps aujourd'hui, j'ai eu une grosse journée, j'avais un projet et j'ai tout terminé ça. Euh, vraiment heureux de ça, mon fils m'a aidé. Euh, mais <rire> au niveau de, de, de mes nouvelles, j'ai pas eu beaucoup de temps. Donc euh, euh, je mets ça tout très, mais j'ai vu que la mairesse de Marseille, excusez, je vais peut-être baisser un petit peu ma lumière. Euh, la mairesse de Marseille euh, euh, avait euh, euh, comme ça, OK. Euh, la mairesse de Marseille euh, a pris une décision d'être de, de, avec les petits commerçants, euh, surtout les restaurateurs, qui vont ouvrir, malgré les consignes du gouvernement Macron, de fermer euh, tous, les, euh, euh, tous les restaurants. Je ne sais pas trop. J'ai vu ça rapidement. J'ai pas eu le temps de, de, de, de regarder ça en détail, mais euh, j'ai trouvé ça bien. Écoutez, euh, on est en train de briser l'économie au complet euh, au nom d'une d'une crise coronavirus qui est plus loin que ça comme je vous ai dit souvent c'est une crise économique et ici euh, ce que j'ai euh, vu ce matin dans les médias traditionnels et et je pense qu'ils vont le faire parce qu'ils sont décidés euh, les centres d'entraînement centres de conditionnement euh, premièrement c'est très très bon pour la population surtout dans les temps de confinement il faut absolument se défouler, s'il si faut se défouler, c'est sur des haltères, ça fait du bien, c'est bon, c'est bon pour la santé, tout ça, euh, même si euh, les gouvernements défendent euh, les centres d'entraînement de rouvrir, euh, et ils vont le faire euh, à partir de jeudi. Euh, mm -hmm. J'ai trouvé ça vraiment euh, bravo, je dois le dire, bravo, parce que dans le fond, euh, euh, c'est pas vrai qu'il faut comme... Puis surtout, euh, j'avais écouté... Euh, propriétaire d'un gymnaste Il parlait qu'on est, qu'eux autres même étaient euh, vraiment, euh, avant tout ce qui arrive au niveau du COVID, euh, prenaient des précautions vraiment importantes au niveau du, euh, de, de la contamination, que ce soit une Détamination grippale ou peu importe euh, les virus, euh, ils ont, moi, j'ai jamais été dans un centre de conditionnement. Ça m'incite peut-être à y aller, à commencer à, à faire des poids à J'en ai chez nous, j'en fais chez nous, mais aller en faire euh, dans un centre de conditionnement, euh, euh, ça m'inciterait pour ça. Parce que dans le fond, euh, ces personnes-là euh, prennent toujours des mesures très, très sanitaires au niveau, euh, lorsqu'on va faire des poids dans un... Un centre comme ça, euh, toutes les barres tout est nettoyé euh, à toutes les, euh, les fois qu'une personne se déplace. Elle se doit de faire ça. Donc, euh, non, euh, mais euh, les centres de conditionnement, tout ce qui concerne la condition physique, et c'est excellent, là, euh, vont défier euh, le gouvernement à partir de jeudi ici. Euh, décision euh, très, très importante. On va voir ce qui va se passer, mais pour moi, écoutez, euh, je, je peux pas être contre ça et... De rester à la maison, de manger des... Euh, euh, de se commander euh, des produits euh, comme euh, de la poutine, euh, ici au Québec, là, de la poutine, c'est... Euh... Euh, des frites avec du fromage et de la sauce en masse, c'est notre mais, euh, favori au Québec. Mais par contre, euh, manger de la poutine tous les jours, c'est pas très très bien pour la santé. Donc, euh, on se trouve à être dans un confinement euh, qui nous permet de commander. Bon, ben, les gouvernements vont nous donner de l'argent encore, ça s'en vient, c'est pas encore arrivé. Euh, ben, dans le sens qu'il y en a qui ont, qui ont reçu des montants, mais ça va être encore plus euh, cet hiver. Rester à la maison, manger de la poutine faites pas d'exercice et puis euh, on va être là pour vous soutenir mais regardez ce qui va arriver au niveau des troubles des euh, troubles sociaux troubles euh, de au euh, niveau de la santé aussi à long terme au niveau de la santé ça va être terrible même si euh, le premier ministre Legault dit que en ce moment c'est une crise c'est une crise pour les CHSLD les résidences privées. Allez voir sur le site euh, euh, du gouvernement du Québec au niveau des statistiques, c'est vraiment là que ça se passe. Euh, c'est au niveau du, euh, de la santé euh, euh, dans les résidences des CHSLD, les résidences privées, mais déjà le problème existait et euh, le gouvernement veut tout simplement euh, balayer ce problème et c'est lui qui est responsable, c'est n'est pas la population. Donc, il y a beaucoup de populations qui sont en état de fonctionner euh, il y a des restaurants, on, on a comme suivi les consignes d'une manière exemplaire au Québec, euh, euh, Oui, il y a peut-être quelques endroits où, ce que, où ce, ça l'a dérogé, mais euh, dans l'ensemble, les Québécois ont été vraiment euh, soumis, euh, comme la ministre de... Euh, la ministre de, de, de cest de la sécurité publique, euh, vous avez dit, il faut être soumis, mais c'est ça qu'on a fait, madame, madame mademoiselle, je ne sais pas trop, euh, mais on a été soumis, mais là, en ce moment, on se trouve à être, euh, euh, c'est le bout du bout, parce que, dans le fond, on se trouve à, à faire, faire faillite des petites entreprises qui ne demandent qu'à exister et qu'à se conformer aux règles gouvernementales, mais là, vous dites que ça ne va pas aller assez loin et puis qu'il faut fermer toutes les commerces, bon. En tout cas, on va revenir à moutons. où je vous parle au niveau de l'économie, l'élection américaine s'en vient, c'est euh, vraiment une vision euh, différente de euh, ben, la, la gauche et la droite, mais pas tout à fait, parce que dans le fond, euh, Donald Trump n'est pas une personne de droite fondamentalement, il a tellement sous son règne, a tellement injecté de l'argent euh, dans le système, mais quand même il est un peu moins pire que les démocrates à ce niveau-là, parce que les démocrates leur plaignent vraiment d'injecter vraiment, vraiment beaucoup d'argent. Mais euh, ce que je veux regarder avec vous tout simplement euh, ce soir, c'est regarder euh, ce qui est arrivé aujourd'hui et euh, de regarder dans la, ré... dans la réalité, c'est la raison pour laquelle je veux faire une vidéo, parce que j'ai trouvé ça un peu drôle que les <rire> les médias traditionnels parlent d'un... Euh, euh, aujourd'hui que les bourses sont crachés mais la réalité c'est pas euh, regardez ce qui est arrivé, ça ça se trouve être le Standard Poor euh, c'est pas dire que ça continuera pas à baisser ça se peut très très bien, mais on n'a pas eu de crash aujourd'hui euh, Dow Jones TSX Nasdaq New York euh, je vous dis pas que ça va, euh, ça va rester comme ça. ça, ça peut continuer à, à cracher jusqu'à l'élection de Trump. Mais comme je vous ai dit, euh, au niveau des gouvernements, ils vont commencer à euh, continuer à injecter de l'argent. Si c'est les démocrates qui remportent, ils vont injecter beaucoup d'argent. Si c'est les républicains, ça va être un peu moins, mais ça va être quand même beaucoup d'argent. Et euh, ce qui est arrivé au niveau de l'or, tout simplement, on continue notre même pattern. On pourrait aller atteindre le 1800 il y aurait pas de problème. mais Dans le fond, il euh, a rien arrivé aujourd'hui. Il vraiment, vraiment rien arrivé. Euh, au niveau du dollar américain, on a eu une petite euh, poussée. Euh, c'est un peu normal, mais il a rien arrivé de fondamental. Pourtant, les médias traditionnels nous disent que c'est la catastrophe. C'est ça, ça. Ça me décourage un peu. Euh, quand même, je continue. Je vais continuer à faire des vidéos. Et au niveau euh, de... de ça, c'est peut-être... Euh, ben, dans le fond, c'est le même pattern qui continue au niveau des mines d'or d'argent, au niveau euh, du euh, euh, GDX euh, sur hebdomadaire, bien entendu. Euh, tout simplement, on continue notre pattern euh, qui est baissier. J'ai mis une ligne ici. On pourrait avoir un revirement. Mais même si on continuait jusqu'à, euh, mettons, 37$, il n'y a pas de problème. Mais sur le long terme, on se trouve à avoir un euh, oscillateur qui est... Euh, survendu donc on pourra avoir un retournement très très bientôt au niveau du euh, de l'ETF GLD euh, c'est la même chose il s'est rien passé aujourd'hui petite baisse euh, donc euh, c'est ça il n'y a pas il y a pas de panique à y avoir euh, tout simplement les médias exagèrent les euh, les mouvements et euh, lorsqu'on parle de de peur justement c'est ça qui c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo là on parle pas simplement de peur au niveau de euh, du coronavirus et tout l'environnement euh, euh, sanitaire on parle de peur à tous les niveaux et on est tombé dans un climat de peur et les médias euh, se régalent de ça pour Créer cette panique parmi les populations. Donc, euh, c'est tout simplement une petite vidéo que de, comme ça que je voulais faire. Et euh, vous en faites ce que vous voulez, mais regardez toujours euh, au niveau économique, bien entendu, parce que c'est la raison pour laquelle j'ai une chaîne euh, YouTube, euh, vous parlez de euh, de l'économie, vous parlez de ce qui se passe au niveau de... Bah, on dit l'économie, c'est plus que l'économie, c'est au niveau social, dans le fond, surtout avec euh, euh, ce qui va arriver après l'élection de Trump, ben, c'est ça que je veux suivre pour vous tenir au courant euh, de ce qui arrive. Et euh, au niveau euh, des mouvements boursiers, comme je vous ai dit, je le répète encore, euh, d'ici à l'élection, euh, le 3 novembre, il va encore beaucoup, beaucoup de bronze camarades et il faut être, euh, euh, essayer de se, de se détacher euh, des mouvements quotidiens et regarder le long terme. Donc, on regarde ça pour vous. On se revoit très, très bientôt.